Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, changement de décor, on n'est pas dans la salle bleue de Fitness Park, voilà. la fameuse salle où ça fait un bordel monstrueux. Voilà, il y avait trop d'animaux là-bas, donc voilà. euh, désolé pour les deux dernières vidéos, il y avait trop de bruit pour une vidéo force. Ça mais... sera sous titre au maximum, mais... Euh... Donc là, on est dans un cadre un peu plus sain, on devrait bien nous entendre. Non voilà, parce que là, c'est important, les vidéos forces, on vous donne des conseils pour justement vous, vous progresser en salle. Donc aujourd'hui, une vidéo très simple, très brève, cinq choses à faire immédiatement pour que ton physique change. Pas pour prendre du muscle, pas pour sécher, juste pour avoir le physique le plus esthétique possible. Un meilleur rendu visuel. Voilà, Et être plus esthétique en faisant seulement cinq choses. C'est ça. Et écoutez bien ces cinq choses, je suis sûr que vous ne les connaissez pas. Pour vraiment changer votre physique tout de suite là maintenant. On aurait dit Nassim Salhi pendant un court instant. Écoutez bien là mais, mais un court instant. instant. Non mais là, si, si tu appliques ces cinq choses là qu'on va leur donner. Tu vas changer rapidement. Sur voilà. une semaine, deux semaines, tu vois déjà les résultats. Focalisez-vous là-dessus ces prochaines semaines et vous verrez du changement. Et c'est des choses simples. C'est pas des trucs. Euh... Déjà c'est pas des trucs magiques. Des choses simples. C'est bon, ils ont bien compris que c'était ouais, des, bon. des choses simples. Je pense que c'est bon. Déjà j'ai bien dit que c'était des choses simples. C'est cinq choses simples à faire immédiatement et votre physique va se transformer. Tu devrais le répéter encore, je pense. Ouais. Les mecs, restez <rire> bien jusqu'à vidéo parce que c'est important, il y a le, le watch time et si tout, et 5, là il reste encore quand je redis 5 ouais, choses, 5 5, chose, 5. 5. pas d'huit 8, 5, voilà, bon on leur donne, je vais <rire> <les manquer rire> fures, là, ça alors le tout premier, albino ce sera les circuits training en fin de séance, voilà, donc une chose simplement simple à mettre en place, vous faites euh, votre programme, par exemple et en ce moment votre, vous êtes ouais. sur un split, lundi JPEG, mardi dos, mercredi jambes, euh, jeudi épaule vendredi, le chibre. Le chibre. À la fin de chaque séance, vous prenez euh, 4 exercices et vous les enchaînez pour créer votre circuit training. C'est ça. Donc on est lundi, je fais les pecs, bah, je vais prendre 5 exercices pec au poids du corps par exemple, et enchaîner ces 5 exercices euh, sans temps de repos pour faire un circuit training. C'est ça, 4-5 tours en 10-15 minutes et t'as cramé euh, voilà, plein donc, de calories en fait. Je dis au poids du corps, mais si vous êtes trop fatigué, vous, pr vous pouvez prendre des petites haltères, euh, baisser le charge, sûr. vous enchaîner, développer coucher, écarté aux haltères, euh, tous les exercices que vous connaissez, vous les enchaînez très vite. Une fois que vous avez fait vos 4-5 exercices, vous reposez une minute 30 et vous faites ça un maximum de fois. Ça peut être 3 tours, 5 tours. Faites-le à chaque séance. Vous verrez les résultats. Je euh, crois que moi, si, si il S'ils poussent avec des atterres, etc., on passe sur. Euh, ça s'appelle des séries géantes, je crois. Oui, un exercice aussi ça, c'est ça, c'est la Mais... même chose. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de s'autoriser des glucides autour de votre entraînement, cycler ses glucides en gros. Voilà, donc par exemple, si vous vous entraînez à 4 heures, vous allez manger vos glucides à midi et au soir. Au matin, ça. vous ne mettrez pas de glucides. Pas besoin d'énergie étant donné qu'il n'y a pas d'entraînement derrière. Non voilà, bien. et puis surtout, euh, votre corps va servir des glucides que vous lui donnez autour de l'entraînement pour, euh, pour ne pas les stocker. C'est ça. Au lieu de les stocker, il va les utiliser pour faire du muscle, pour faire pour... voilà. Ceux avant l'entraînement, ils vont être utilisés comme énergie pendant l'entraînement et ceux après, ils vont remplir les stocks de glycogène qui ont été vidés ça. Donc ça veut dire que vous avez trois repas classiques dans la journée à faire et vous vous autorisez seulement sur deux repas des lucides, C'est ça. Alors troisième astuce, ce sera de s'entraîner en début de journée, par exemple le matin, comme ça, comme tu sais que tu as fait ta séance au matin, derrière tu vas avoir tendance à faire les choses mieux, tu te dis je vais pas ruiner tous mes efforts de la journée, faut que j'apporte à mon corps les bons nutriments, tout ça, tu seras beaucoup plus concentré au cours de la journée. Et en plus au moins ta séance elle est faite, ceux qui s'entraînent en fin de journée, ils ont tout le temps des imprévus, je sais pas, il y a... y a ta mère elle va t'appeler pour aller l'aider à 5h ou ton père pour aller faire des travaux, hop tu vas devoir euh, pas faire ta séance, toujours des imprévus Mais en fin de journée. Il n'y a pas que ça Forcément, tu sors ta journée de travail, ton énergie elle est un peu utilisée, T'es pas aussi énergétique le matin, ouais, quand tu es magique. bien frais, toute ton énergie est à ta disposition. Et puis tu la flemme, tu as eu ta, ta, toute ta journée de travail, tu vas plus facilement trouver des excuses si tu t'entraînes en fin de journée qu'en début de matinée. Hein. Si tu le fais en début de matinée, c'est fait, tu es tranquille pour ta journée, et vu que tu sais que tu t'entraînais, tu vas essayer de bien faire les choses dans ton assiette. Quatrième, Quatrième astuce, astuce. celle-là tu l'as sûrement retenue à cause des vlogs à Bordeaux. Ah lui il me saoule. Tes pipis, on en parle. <rire> on en parle avec tes pipis. Oui, je vais traiter. Voilà, il fait que boire, j'en ai marre C'est trop bien, il faut boire, c'est super voilà, Boire pour être sec, boire un maximum d'eau Tout au long de la journée, pas seulement pendant votre séance Ne respectez pas un et 5 d'eau par jour Comme on l'entend souvent, le c'est un maximum Vous n'allez pas mourir euh, d'une overdose euh, Bien de, sûr, surtout de sportif. Eau et légumes pour apporter un maximum de minéraux Et pour être sec les gars, c'est important Sachant que les fibres c'est super important, il y en a qui se disent Ouais, mais je suis en dessous de mes calories, mais les fibres, elles ralentissent la digestion. Les fibres que tu vas manger vont réduire l'indice glycémique de la nourriture que tu as C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Alors qu'au contraire, je crois que si tu mais lipides plus glucides ça fait monter euh, la glycémie c'est exactement ça mais bon ça c'est sujet à part les gars concentrez-vous très juste on a dit choses simples on la répété, ça au début donc eau et légumes à fond la dernière astuce ça je sais que tu bien toi ça je sais que lui ça c'est un grand fan ah, okay. la petite bronzette là, ah, là la petite bronzette déjà ça fait du bien ouais, ça relaxe c'est vrai un corps détendu c'est un corps qui libère des joie. Euh, l'hormone de, de la joie alors oh, comment elle s'appelle celle là la là... Non, mais il crée pas de stress. Ah, c'est un corps qui sécrète moins de de, de... cortisol. Stress. Voilà. T'es zen dans ta tête, tu vas sécréter moins de cortisol. Et cortisol C'est catabolisant et ça fait prendre du gras, c'est la merde. Voilà. Donc on est zen, on bronze et en plus de ça, lorsqu'on bronze, on fait ressortir les stries, on joue avec mais les oui. effets de lumière. Donc on paraît plus sec, plus musclé les lents. N'hésitez pas et on rajoute aussi au passage, vu de c'est prendre soin de soi, se raser. Bien sûr, c'est important. Donc, euh, rasez-vous les jambes. Bien sûr. Vous serez plus trié au niveau des jambes. Rasez-vous le torse, vous serez plus trié. C'est la vérité. Mais attention, on la repousse. On n'est pas esthéticien, okay. mais on sait que si vous rasez, ça repousse. Ça repousse beaucoup plus. Donc, le mieux, c'est l'acier. Nous, on n'est pas parti. Moi, ça m'intéresse pas. De je... tout je... ça, on est je déjà Je n'ai pas de problème. Mais si vraiment, vous voulez faire cinq choses simples très vite pour améliorer votre physique, Faites ces, ces 5, 5 choses-là. Choses et... S'ils cumulent les 5, de toute façon, sur 2-3 semaines de temps, le physique va changer de A ah ouais. à Z directement. Très rapide, très simple. C'est très simple. On l'a dit, c'était très simple. Très simple. Donc faites-le parce que c'est simple. On n'oublie pas les compléments de chez QNT. QNT. Ils font aussi du très bon matos, comme par exemple des ceintures QNT. Celle-ci, on ne l'a jamais présentée en vidéo, mais les gars, c'est la si vous pas. 50 g de protéines pour un scoop. 10 g de BCA et 0 sucre. C'est la plus chère, hein, C'est la plus chère, mais c'est la meilleure. Mais c'est la plus qualitative, donc n'hésitez pas. Sa tête caramel, en plus caramel salé, foncé. Elle est tellement bonne. Et pour tous ceux qui veulent se faire coacher par Pimous et DJO par Fitness Fusion. Sur fitnessfusion.fr. Parle de nous la troisième personne, hein, ça va plus. Ouais, c'est la troisième personne. Donc voilà. www.fitnessfusion.fr, c'est que du suivi à distance. On et fait pas de programme PDF, qu'on envoie à 10 000 personnes. Ça. On te prend toi, on étudie ton cas et on te fait ton propre programme. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ça sera Tors... que du personnalisé. Voilà, et tu auras aussi naturel. accès à un groupe privé avec tous ceux qui se transforment pour voilà. vous motiver entre vous. C'était Fitness Fusion de la FR. Vous étiez en présence de Pimous et Didio, force et fun.